Quelles ont été les énergies de la soirée Je prends mon téléphone, parce que je note les mots-clés au fur et à mesure, sinon je les oublie. Et alors, ah oui, voilà, c'est ça. Le pardon de soi. On n'arrive pas à se pardonner. Donc, on commence à intégrer la notion de pardon. La notion de pardon passe par plusieurs, euh, par plus, par plusieurs euh, chemins, à la fois montrer qui on est, euh, et euh, comme j'ai dit à Martin juste à l'instant et à plusieurs autres pendant la soirée, c'est euh, traverser qui on est. Donc, c'est à travers euh, l'expression de soi, d'exprimer nos doutes, notre intérieur, dans, à l'extérieur. Donc, c'est la notion de féminin, de masculin, euh, qu'on arrive à se pardonner. Se pardonner, c'est pas un regard bisounours. Se pardonner, c'est pas quelque chose de Ah, je me pardonne, parce que ça, c'est du mental. Se pardonner, c'est se laisser traverser euh, par le négatif, par le positif, se laisser la liberté de traverser le positif et le négatif, comment Eh ben, En l'actant, en le laissant transparaître, en le formulant à voix haute, à travers nos choix. Et là, se pose le regard non-duel. Donc, le pardon. Euh... L'émotion est vue comme une faiblesse. Pourquoi Parce qu'on pose du rationnel. Le groupe pose du rationnel pff, à balle. C'est vraiment euh, le, le, le mental est tout puissant. Sachant que le mental tout puissant, ça vient de la famille. Hein. C'est euh, comme ça que les familles fonctionnent. En tout cas, celle du groupe de ce soir. C'est-à-dire que la famille s'occupe de, euh, de nous créer un rôle sur mesure, avec des droits et des devoirs, euh, des récompenses et des punitions, ça va de pair. Et nous, on doit suivre euh, cette ligne droite, ce chemin de fer. Pourquoi on accepte ça? Parce qu'on a peur de notre responsabilité et de, ce, de, non, de la responsabilité, d'être responsable de nos actes et de se responsabiliser, de se responsabiliser dans la vie. Euh, un des biais possibles, c'est d'être en lien avec l'autre. C'est-à-dire que tout ce qui est. Euh, qu'on reste enfermé à l'intérieur, donc dans le féminin, et qu'on refuse d'acter et de prendre sa place dans la société à l'extérieur, dans le groupe, on est l'héritier légitime du patriarcat. Donc en gros, les hommes à l'extérieur, les, les femmes à l'intérieur, avec des, des rôles pour chacun bien précis, et personne et aucun clou qui dépasse. Euh, transcender tout ça c'est accéder à sa souveraineté à la non-dualité au pardon et donc voilà tout ce que le groupe a commencé tout, non, tout ce que la, la structure inconsciente collective, donc chaque personne a, a commencé à intégrer ce soir il s'agit maintenant avec les clés d'évolution de commencer à acter chacun de votre côté ce qui vous a parlé parce que c'est aussi ça la souveraineté c'est peu importe ce qui s'est dit, peu importe ce que j'ai dit, eh ben, c'est à toi de formuler ce qui est juste pour toi et de commencer à l'incarner, de tâtonner, échec, réussite, expérience, expérimentation. Tu joues ton scientifique fou, tu testes et tu vois ce que ça donne. Sachant qu'un des verrous à ça, c'est l'image que tu essayes de contrôler, l'image de soi, que tu essayes de, euh, que tu essayes de figer euh, de manière extrême. Et ça, c'est une énergie du mental. Ok, donc les apparences sont trompeuses. Hein. Parce que entre ce qu'une personne projette et qui elle est en réalité, il y a tout un monde. Et donc, ça, c'est un degré de mensonge ou un degré de vérité, on va dire ça comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'à concret, entre ce que je vous renvoie de moi ce soir et euh, qui je suis au quotidien avec mes colloques, ma famille, euh, etc., etc., et il y a tout un monde. Et c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Parce que entre ce que les autres perçoivent de vous, et entre ce qui, qui vous aide vraiment, eh ben, vous faites des films. Comment faire en sorte de, euh, de vérifier si ce film est réel ou pas, c'est de l'expérimenter. Sachant que transcender tout ça euh, connecte le groupe à euh, transformer concrètement la forme de son expérience humaine. De nouvelles opportunités, mais qui ne seront pas contrôlées ce sera parce que vous avez accepté de vous explorer euh, et voilà en gros et pour ça on a tous des euh, des capacités des dons des talents euh, des ressources de manière globale qui nous permettent ça accepter les siennes accepter qu'on en est et de les mettre en mouvement dans le concret dans la matière on peut pas s'économiser le chemin c'est pas possible donc, il va falloir commencer papa, papa, papa.